BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Catherine Mangenet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes euh, sociodémographe à l'Observatoire Régional de la Santé, euh, l'Institut euh, Paris Région. C'est quoi exactement ce, cet institut, cet Alors... observatoire alors, euh, l'Observatoire régional de santé, c'est un des observatoires régionaux de santé, comme il y en a dans chaque région euh, de France. Euh... Je pose la, question, la question, parce qu'il n'est pas assez connu, dommage. Il mérite d'être plus connu. <rire> oui, oui, oui, il mérite d'être connu parce que ce oui. qu'on fait, c'est vraiment, vraiment très bien. Bien sûr. Euh, donc, c'est un des observatoires régionaux de santé euh, de, de, de chaque région mm -hmm. de France qui a une mission. Nous, nous, on a une particularité, c'est qu'on est adossé, enfin, on est un département autonome de l'Institut Paris-Région, qui est l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France. Euh, mais nous, notre département autonome, on a comme mission, euh, c'est une mission de service public, hein, on a comme mission euh, l'observation et le décryptage euh, des questions de santé euh, de la population francilienne, des disparités territoriales, des disparités sociales. Qui est la région la plus peuplée de France, hein, l'île de France Qui est la région la plus la peuplée, peuplée de France. France, on a 18% de Alors la population est... de France. qui. C'est vrai que vous établissez des rapports hein, plus qu'intéressants hein, sur le tabagisme chez les jeunes, le VIH, le parcours des infirmiers, l'espérance de vie euh, chez les femmes. Hyper, hyper intéressant. Et vous avez sorti un, un rapport sur l'accès des franciliens aux médecins généralistes. Et là, c'est là que ça se gâte. C'est vraiment la, la catastrophe, non – euh, mmh. le, le rapport présente les solutions. – Le rapport présente, présente les, solutions. les solutions. – Mais voilà. le constat est assez quand même… Euh... – le, le constat au début, on est ouais. plutôt dans une dynamique défavorable euh, en, en Ile-de-France comme, comme ailleurs en France. Donc ouais, euh, d'habitude, que... on, on, ouais. on targue un peu la région d'être euh, privilégiée. C'est vrai qu'en termes de, de dotation en médecins généralistes, ce n'est pas forcément le cas. Ouais. Ah, donc la région Ile-de-France euh, connaît des difficultés euh, d'accès aux soins comme les autres régions puis, Non, Mais surtout qu'il y a deux, deux, deux choses qui vont dans, dans deux sens différents. Il y a d'une part le, le, le besoin en soins qui augmente et l'offre médicale qui est en baisse. Exactement. C'est bien ça Oui. Et, euh, et il n'y a pas, on parle de, du nombre de, de médecins généralistes, non, on est bien, mais il n'y a pas que ce chiffre de, de, de, du nombre d'habitants qui compte Non, il n'y a, a ni le, le chiffre du nombre de généralistes, ni le chiffre du nombre d'habitants qui compte tout seul. Mm -hmm. En fait, c'est deux dynamiques qui vont en sens inverse, c'est-à-dire qui vont faire empirer la tendance. Euh, il y a effectivement les effectifs de médecins généralistes libéraux qui diminuent d'année en année quand même en ouais. Ile-de-France. Il y a effectivement le temps d'activité par médecin. Qui diminue, qui diminue également, aussi, ouais. euh, comme euh, c'est une tendance générale ouais. dans la société mmh. française, et également chez les médecins. Il euh, y a le temps d'activité en, en médecine générale de ville, c'est-à-dire en libéral. Mmh. Les médecins sont de plus en plus enclins euh, à avoir des pratiques d'exercice mixte. Donc un petit peu dans un cabinet libéral, un peu dans la recherche, euh, euh, à mi-temps dans un établissement hospitalier. Donc tout ça fait que... Et puis surtout les médecins vieillissent eh ben, les, les médecins les vieillissent, vieillissent aussi. Oui, oui, J'ai lu dans, dans votre rapport que ouais. le nombre des médecins de plus mmh. de 60 ans a doublé en 10 ans. Eh ben oui, ben oui, il y a beaucoup de médecins de plus de 65 ans en Ile-de-France et il y a ouais. moins de jeunes médecins qui. Ouais. Et d'un autre côté, il y a la qui population qui, qui vieillit les maladies chroniques augmentent donc le besoin augmente. Voilà, le, ouais. la population augmente, le, la population vieillit, il y a plus de maladies chroniques et il y a une longévité des malades chroniques du fait des bien progrès sûr. médicaux qui font ouais. qu'on a plus de besoins. Bien sûr qu'il y, y, y a une baisse, euh, une baisse générale hein, des médecins généralistes dans l'île de France, mais il y a quand même une, des variantes dans la répartition des médecins généralistes ou pas Si, complètement. Ouais. Alors les médecins généralistes ne sont pas la, la spécialité médicale, la Moins bien euh, répartis sur le territoire euh, francilien. Euh, ceci étant, il y a des inégalités euh, de répartition euh, de l'offre médicale de villes, libérale ou en centre de santé. Mm -hmm. hein. Les centres de santé rééquilibrent aussi oui. une partie de la Mais il y a de des, de départements, des, rides, des euh, départements en Ile-de-France qui sont euh, plus en pénurie relativement que, que d'autres Oui. Imagine... Euh, a... <rire> ouais. J'entends je, je enfin, voilà, je, je, bien qu'on aimerait bien que je donne un chiffre de, du département le plus en pénurie. Ce, qu ce, que, ce, qui, ce qui est visible là, c'est que l'ARS va publier un prochain, demain, hein, un ouais. prochain ouais. zonage sur les déserts médicaux, entre mmh. guillemets, les territoires en déficit d'accessibilité aux médecins généralistes, euh, qui montrent tout de même que 94% du territoire francilien, je crois, est en, en pénurie plus ou moins importante ouais. euh, d'accessibilité. Aux médecins généralistes. Donc effectivement, il y a des ouais. déséquilibres ouais. territoriaux. Mais enfin, grosso modo... Ce qui est paradoxal, c'est qu'on pourrait dire que à l'est de Paris, il y a plus de, de pénurie. Mais il y a aussi les deux départements les plus, euh, euh, les plus en pénurie. C'est le la Seine-Saint-Denis et le, les Yvelines. Sur eh ben la la, la Seine-Saint-Denis mm. est, est, mm. est, est, est largement à l'Est. En tout cas, ouais. quand on parle de l'Est et qu'on mm. parle des inégalités sociales, ouais. euh, en général, on pense pas mal ouais. à la Seine-Saint-Denis. Euh, les Yvelines, un peu moins, puisque ouais. c'est un territoire euh, un peu plus aisé. Donc vous faites le lien, finalement, euh, mm. entre les besoins euh, de santé et les caractéristiques sociales des populations. Et dans, et dans votre rapport aussi, vous dites que euh, plus on est défavorisé, plus on a besoin de, de soins plus on est... Oui, effectivement, il y a, un, un, il y a un, un fort gradient social de santé qui est bien connu, qui n'est pas que francilien, hein, qui, mm -hmm. qui, qui, qui touche l'ensemble de, de, de la population française, mais on, on le retrouve ailleurs dans le monde. Et c'est vrai qu'évidemment, euh, euh, il y a un gradient social de santé. Donc, moins on est riche, en moins bonne santé, on est. a Et donc, normalement, on devrait avoir euh, besoin alors, de Alors, so rapidement, pour finir, quels pourraient être les leviers d'action alors, les leviers d'action, euh, justement, dans notre rapport, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mmh. faire un panorama de l'ensemble des leviers d'action euh, qui ouais. sont euh, proposés euh, aujourd'hui et euh, en présentant des éléments d'évaluation. Donc, des leviers d'action, il y en a toute une série. Enfin, euh, je vous invite à voir Par la exemple, publication. Les euh, voilà. Donc, euh, il y a, au moment des études ou même en amont des études, donc attirer les jeunes vers euh, la, vers les études de médecine euh, et notamment hein, un des euh, un des leviers qui qui semble intéressant et qui notamment a fait ses preuves à l'étranger, qui est un peu mise en œuvre en France et notamment en Ile-de-France à l'université de Bobigny, euh, c'est d'accompagner les jeunes issus des secteurs ruraux ou des secteurs défavorisés socialement. À, euh, à se dire qu'ils peuvent s'engager dans des études de médecine, que c'est aussi pour eux euh, les accompagner éventuellement avec un soutien scolaire, mais en amont euh, des études médicales. Il ne s'agit oui. pas d'avoir des diplômes de médecin euh, Bien sûr. Euh, Et euh, peut-être une, peut une attractivité financière, peut-être, aussi, non il y, y, a, y a des mesures incitatives ouais. financières qui sont mises en œuvre, donc on peut toujours, euh, voilà. Enfin, euh, ce matin j'étais euh, à un, con, enfin, un congrès de l'URPS médecins euh, sur justement la démographie médicale. Effectivement, il euh, euh, y a des propositions de revalorisation des différentes aides qui sont. Euh, qui sont demandés. Euh, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que quand même sur le lieu, le choix du lieu d'implantation euh, des, des médecins euh, en Ile-de-France et ailleurs, ce qui compte euh, beaucoup, euh, donc c'est ce qui mm -hmm. va jouer sur la répartition territoriale des médecins euh, en, en, entre les, les, les, les déséquilibres régionaux, euh, ce qui compte beaucoup, mm -hmm. c'est les attaches familiales, c'est les, les conditions, la qualité du cadre de vie, et euh, pour le médecin, mais oui. aussi pour le... Conjoints, pour les enfants, pour voilà. Donc, c'est l'accès aux services publics, etc. Voilà. Parfait. Merci, merci beaucoup. J'invite euh, d'ailleurs tout le monde à, à aller sur cet Observatoire Régional de la Santé. C'est super intéressant. Merci beaucoup, euh, Catherine Mangéné. On